Alors, juste avant de partir sur la modélisation de cet objet qu'on va importer dans Unity ensuite, je voudrais quand même parler du système de modificateur, ici dans la modifier list. Donc pour illustrer mes propos, je vais créer dans, euh, ici, Create Standard Primitive, un plan, peu importe la taille, je vais changer sa couleur ici. Alors, pour changer la couleur, ce qui n'est pas une texture, attention, il faut juste cliquer ici sur en face du nom, et choisir une couleur un peu plus sombre, histoire de pouvoir bien voir les arêtes voilà, qui ressortent mieux. Je me mets en mode bouger, et j'oublie pas de recentrer l'objet en 0, 0, 0. Voilà, je viens d'en modifier. Je vais enlever un peu d'arêtes, je vais en laisser que deux, comme ça. Et je fais un clic droit, convertir tout editable poly pour pouvoir l'éditer, pour pouvoir avoir accès aux points et aux arêtes. Voilà. Au passage... Mon plan que j'ai créé s'appelle plane01. Ici, je peux changer son nom. Je peux l'appeler, par exemple, je ne sais pas, je vais l'appeler euh, surface. Si j'ai beaucoup d'objets, il va falloir nommer les choses parce que je vais vite me perdre. Donc on va prendre sélection arête. Je sélectionne une arête, deux arêtes. Je monte un petit peu. Hop, je décale comme ça. Et là, je vais vouloir créer une surface à partir d'ici. Je vais maintenir Shift et prendre la direction, prendre l'axe Y, ensuite je, je maintiens Shift, je prends Z et je tire. Je fais pareil encore comme ça, et voilà je fais des sortes de, de marches. voilà peu importe à quoi ça ressemble, je peux en prendre deux sur le côté comme ça, enfin un sur le côté, hop, voilà comment créer des surfaces à partir de lignes. Maintenant, dans les modificateurs ici, je vois que j'ai un modificateur qui est l'édit Poly, ça veut dire que je peux l'éditer ce polygone, je peux avoir accès à ces points, tout ça. Si je veux le... rajouter des modifications, ça passe par la modifier liste. Et il y en a un qui va nous intéresser là par exemple, ça va être le, le Turbo Smooth. Alors je vais sur Modifier list, je clique là sur Modifier list, j'ai une liste qui apparaît. Je peux naviguer dedans, comme ça, avec l'ascenseur là sur le côté, ou directement taper les premières lettres du modificateur si je connais. Donc je tape TU turbo smooth et j'arrive ici turbo smooth. Je l'applique et regardez ce qui va se passer sur la forme, elle va se lisser. Elle est beaucoup plus smooth, beaucoup plus lissée et quand je viens sur le modificateur sur turbo smooth ici j'ai d'autres options. Ce ne sont plus les mêmes que quand j'étais sur editable poly. C'est les, les options qui correspondent à ce modificateur. Donc j'ai itération c'est le nombre de fois que je vais faire le, le lissage. Alors attention parce qu'à chaque fois que je vais monter itération, je vais alourdir le modèle et si je monte à 4, 5 euh, si vous avez un PC qui n'est pas très costaud, ça, ça va tout simplement planter. Il va falloir euh, fermer euh, 3DS et recommencer. Donc je vais juste faire 1, 2, 3. Je vais retirer, avec, je vais retirer F4 pour qu'on voit un petit peu la surface. Et on voit que ça s'est lissé en fait. Je peux désactiver Turbo Smooth en enlevant le petit œil devant, je clique dessus. On voit comment c'était au début, je rajoute Turbo Smooth, on voit l'effet du Turbo Smooth. Donc c'est flagrant. Ça lisse maintenant. Si ma forme de départ ne me convient pas, je veux la modifier encore. Je peux revenir sur Editable Poly. Alors je rappuie sur F4 pour qu'on voit ce qui se passe. Je peux bouger euh, des points, par exemple ce point là. Je vais le bouger comme ça. Celui là aussi. Tac. Et maintenant je reviens sur. Je décoche bien mon mode de sélection ici et je reviens sur Turbo Smooth et ça s'est actualisé. Si je reviens sur TurboSmooth et que je veux quand même voir l'effet du modificateur qui se trouve au-dessus. Parce que vous avez vu que par défaut, si je reviens à l'étage d'en-dessous, je ne vois plus l'effet du, du modificateur d'au-dessus. Donc si je veux malgré tout le voir, c'est possible en cliquant ce picto qui ressemble à une, une sorte d'éprouvette. Donc Je clique dessus. Et voilà, je passe. Je suis toujours sur l'Edit Police, cest que j'ai accès à mes points qui sont signifiés par cette cage orange là. Par exemple, je vais prendre le point, les deux points qui se trouvent ici, et je vais les baisser. Et comme ça, je peux modéliser de manière un petit peu intuitive, Hop, directement la forme avec le Smooth. Je désactive, je vais directement sur le Smooth. Alors sur le Smooth, on avait vu qu'il y, y avait itération, je vous conseille de ne pas trop monter, parce qu'à chaque fois, ça alourdit. Euh, il y a d'autres options, par exemple Isoline Display qui permet de garder juste les lignes de départ. Ça masque toutes les lignes qui ont été rajoutées. Voilà, donc c'est beaucoup plus clair visuellement sur ce qui se passe. Voilà. Si je m'amuse à rajouter un modificateur au-dessus, on va voir que l'ordre des modificateurs a une importance aussi. Je vais sur modifier List et maintenant je vais donner de l'épaisseur parce que je suis parti d'un plan ce qui fait que mon, ma forme n'a pas d'épaisseur, c'est juste un plan. Si je veux lui donner de l'épaisseur, je vais aller sur modifier List et je vais faire Shell, S H E 2 L qui est ici, ça veut dire coque en anglais donc ça va créer une coque tout simplement. Je vais cliquer, on n'a pas bien bien vu ce qui s'est passé puisque l'épaisseur qui s'est créée n'est pas très importante, elle est réglable ici soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc je vais faire vers l'extérieur et je vais faire 10 cm. Donc on voit qu'il s'est créé une épaisseur de 10 cm. Par contre, si j'avais mis le Turbo Smooth au-dessus, ce que je vais faire, je prends le Turbo Smooth et je le glisse au-dessus. On voit que l'effet n'est pas du tout le même. J'ai toujours une épaisseur, mais même les côtés ont été lissés. Parce que le TurboSmooth, qui est un modificateur de lissage, a lissé les côtés. Alors que si je passe le shell au-dessus, le turbo smooth étant en dessous, il ne lisse pas l'effet du shell. Donc on voit les bordures qui ne sont pas lissées. Hop. Je peux toujours revenir sur le shell ici, augmenter l'épaisseur, on voit que l'épaisseur est vraiment prise en compte. Donc là c'est déjà. On avance peut-être un peu vite sur le, le logiciel, mais je ne voudrais pas passer trop trop de temps sur les bases. Euh, C'était euh, juste une aparté sur le système de modificateur. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va commencer à créer un petit vaisseau spatial en low poly qu'on pourra ensuite importer pour créer une, une petite application dans, dans Unity. Donc Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.